bonjour et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose de réaliser euh un objet ici une simple maison très basique avec un logiciel de modélisation pour ceux qui débutent ou qui n'y connaissent rien du tout alors c'est une question qui est souvent posée avec quoi modéliser euh, des objets ou même des personnages alors bien évidemment ici ça permettra de euh, modéliser des objets et pourquoi pas pour certains de les animer grâce à l'animation dans unity mais euh, effectivement on ne pourra pas réaliser de personnages mais vous pouvez voir que des objets euh, plutôt statiques ou de décor vont être très facilement euh, réalisable en quelques clics grâce à ce logiciel qui s'appelle Tinkercad euh, qui est totalement gratuit et en ligne. Alors je vous retrouve tout de suite dans ce logiciel pour vous montrer comment créer euh, ce bâtiment. Nous voilà sur la page de Tinkercad.com et vous n'avez plus qu'à créer un compte et vous loguer pour bénéficier de ce logiciel totalement gratuit online. Alors vous arrivez sur cette interface euh, et euh, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Mais tout d'abord il faut savoir que Tinkercad n'est pas dédié à la modélisation euh, d'objets ou de personnages de jeux vidéo. En fait, il est dédié à la base à la conception euh, d'impression 3D en fait, pour réaliser des, des maquettes pour ensuite les imprimer grâce à une imprimante. Vous avez aussi une partie euh, circuit qui vous permet euh, de tester tout ce qui est Arduino et autres. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la conception 3D. Et on va donc créer ensemble une nouvelle conception. On va attendre que ça charge et évidemment euh, on peut voir que l'interface est relativement simple. C'est ce qui va nous intéresser pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec la modélisation. Vous allez voir que pour modéliser des objets certes assez basiques, ça va être très simple. Donc vous pouvez voir ici votre plan de conception qui est euh, sur une grille en 1 mm, on peut voir à la base. Alors évidemment on ne va pas changer ce mode de grille parce qu'encore une fois il ne va pas correspondre aux pixels dans notre jeu. Ce n'est pas fait à la base pour ça mais vous allez voir que c'est relativement simple à utiliser et de ce fait assez intéressant pour créer des objets. Là on va s'intéresser, on va créer un genre de petit bâtiment très rapidement et je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors au niveau de l'interface, vous avez ici euh, à droite, vous pouvez voir le plan de construction et la possibilité d'utiliser une règle. Donc ça, si vous en avez besoin, vous pouvez positionner votre règle et vous pouvez euh, ici euh, l'utiliser. Bon, moi, je vais fermer la règle, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Le plan de construction, euh, c'est euh, l'espace ici, euh, si on clique, où on se trouve. Bon, jusque-là, ça, ça ne va pas beaucoup nous intéresser. Vous avez ici des formes simples et vous pouvez voir que dans le menu, vous avez un tas de formes assez intéressantes. Alors, des formes, encore une fois, certes basiques, mais qui vont être très utiles. Vous avez d'autres possibilités, comme faire des textes. Et des nombres, alors évidemment je vous laisse découvrir, mais pour créer un texte, vous cliquez, vous pouvez voir le texte, vous avez une petite fenêtre de propriété qui s'ouvre ici, et là je peux écrire absolument tout ce que je veux, comme par exemple Unity, je peux modifier la hauteur de là, je peux modifier le Bevel, on peut voir, et je peux aussi choisir le nombre de segments pour que ce soit plus ou moins fin. Bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais simplement ici le sélectionner et appuyer sur la touche suppre de mon clavier. Ou alors, je peux cliquer ici sur la petite poubelle qui est supprimée. Vous pouvez voir que c'est assez simple. Ici, vous avez la possibilité d'annuler la dernière opération avec CTRLZ. Et ici, avec Y rétablir la petite poubelle. Un outil ici qui permet de dupliquer. Euh, celui-ci qui permet de coller. Et celui-ci de copier tout simplement. Alors... Il y a d'autres possibilités que je vous laisse découvrir, des connecteurs, donc là qui vont être beaucoup euh, plutôt pour la, la modélisation, de, pour l'impression 3D. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les formes simples. Alors vous pouvez voir que vous avez un tas de formes. Là, on va essayer de modéliser très rapidement un hangar. Donc on va utiliser ici cette forme qui est une boîte. Je vais cliquer et je vais la positionner ici. Alors, la première chose, avant de s'attaquer ici à la manipulation de cet objet, vous pouvez voir que, euh, j'ai d'ailleurs mettre un deuxième cube ici pour que vous compreniez bien, que j'ai ici la possibilité de tourner en fait, de, ici de cliquer sur avant pour avoir une face avant. Je peux ensuite avec ma souris, vous voyez, me déplacer comme ça. Je peux très bien le faire en faisant un clic droit de la souris et j'ai exactement le même résultat. Si j'enfonce euh, la molette centrale de ma souris, je peux déplacer la scène, ce qui peut être intéressant. Je peux zoomer en avançant avec la molette de la souris et dézoomer en reculant avec la molette de la souris de nouveau. Donc vous pouvez voir que pour vous déplacer, c'est relativement simple. Clic droit, je fais une rotation, j'enfonce la molette centrale, je me déplace et je zoome et je dézoome en faisant rouler ma molette. Le, la partie, le clic gauche va servir à la sélection. Alors vous avez une autre possibilité, ici c'est euh, des petites icônes de raccourci. Donc vous avez la vue de début, c'est-à-dire la vue standard. Maintenant vous avez la possibilité ici d'ajuster sur la forme sélectionnée. Ce qui est assez intéressant, euh, surtout quand on a un portable parce que ce n'est pas forcément évident. Ici vous avez la possibilité de zoomer, dézoomer. Et ici de passer en vue euh, perspective ou ortho orthogonale. Donc la vue perspective va être très intéressante parce que si on passe en vue du haut, on va pouvoir bien ajuster ici euh, nos réglages. Mais on y reviendra ensuite. Donc on va repartir ici en vue plutôt standard. Je vais prendre ce cube et le supprimer. Alors on va essayer de faire un petit hangar. Vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'on va modéliser des choses assez basiques mais qui vont être vraiment simples à mettre en œuvre. Donc je sélectionne mon cube. Vous pouvez voir que j'ai ici un tas de petits poignets. Les petites poignées blanches vont me permettre en fait de sélectionner et de dimensionner l'objet, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc j'ai des tailles. Donc si je peux directement en faisant tabulation, choisir et modifier une table. Imaginons ici que je veux que mon, ma pièce fasse 40 et que je refais table sur 40. Voilà, on peut voir que là j'ai bien 40 mm sur 40 mm. Alors ça, ça va être un, un problème au niveau d'Unity parce que hein, le facteur ne va pas être le même. Mais on va régler ça plus tard. Donc vous avez la possibilité de déplacer cet objet. Grâce à la flèche, donc évidemment moi ce qui m'intéresse c'est le remettre à zéro. Alors, on peut voir que je suis pas à zéro, donc je vais mettre ici 0 tout simplement. Voilà ce qui me permettra de bien le mettre euh, au centre, de... enfin au sol en tout cas. Euh, et euh, ici bah, voilà ce qu'il y a à savoir. Vous avez la possibilité aussi de faire des rotations de votre objet, voilà, selon un, un, un certain degré. Donc je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière. Vous avez la possibilité de le faire sur les trois axes comme vous pouvez le voir. CTRL-Z et ici sur le dernier axe, voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Alors maintenant que vous avez vu ça, si on veut faire un hangar, on va devoir ici avoir euh, quelque chose, et d'ailleurs je vais le faire peut-être un petit peu plus grand. Donc je vais le faire, je vais laisser en 40, allez on va mettre en 60, et euh, sur là on va mettre 90, voilà. On va venir le mettre un petit peu ici au centre, peu importe. Donc, ce que je veux faire maintenant, si j'ai un gars, je veux que ce soit creux à l'intérieur. Donc, sur Unity, j'aurais très bien pu faire cette forme avec un cube. Mais j'aurais dû mettre des cubes, 4 cubes ici, pour faire euh, tout simplement le, le, le, le, un creux dans, dans ma pièce. tout simplement. Donc là, je vais utiliser cette boîte ici, qui est une boîte vide. Je vais la positionner ici, pour que vous compreniez bien. Et euh, l'idée sera, en fait, d'utiliser cette boîte vide pour creuser ici la pièce. C'est-à-dire que si je veux enlever une partie ici euh, de ma pièce, regardez ce que je fais. Je vais prendre je vais le lever un petit peu, voilà, je vais sélectionner ça, et vous pouvez voir qu'ici je suis en perçage, donc j'ai la possibilité à chaque fois de modifier des choses, vous pouvez voir, il y a un petit rayon, euh, voilà, je peux ici faire faire une sphère, tout compte fait, je peux ici euh, modifier des étapes, donc vous pouvez voir que ça a une influence à chaque fois, surtout, la longueur, je peux la modifier, je peux modifier la largeur, voilà, bon, bah, tout ça je pense que vous avez compris, et la hauteur, il n'y a pas grand chose ici à comprendre, voilà. Donc justement, ce qui va être intéressant, c'est que soit je passe en solide, pour voir que là, du coup, ça prend une couleur. Et là, je vais simplement rajouter, ces... je vais laisser cette forme comme ça, si je le veux. Ou je peux aussi la grouper, c'est-à-dire que je peux en faire un seul et unique objet. Alors l'intérêt du groupage avec Tinkercad, c'est de passer en mode perçage. Et là, on peut voir que si je prends ici cet objet et que je l'agrandis. Alors on va l'agrandir plutôt ici, voilà, on va l'agrandir comme ça. Et on va le descendre de manière à percer à travers. Regardez ici, je perce à travers. Donc je sélectionne cet objet, j'appuie sur la touche Maj de mon clavier et je sélectionne l'autre objet du clic gauche. On peut voir que les deux sont sélectionnés. J'ai accès à cette icône ici qui est regroupée. Si je regroupe, regardez ce qui se passe, j'ai bien ici ma forme qui est maintenant percée. Donc évidemment, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je vais faire un Z pour revenir en arrière. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajuster ici et je vais passer... Alors, je ne vais pas faire quelque chose de très... Euh très précis, on va dire, mais je vais ici percer, voyez, la pièce, de manière à en faire une pièce, tout simplement. Donc, je vais faire ça, voilà. On va essayer de faire quelque chose avec des murs assez larges. Alors, on n'est pas au centimètre près. Euh, voilà. Et j'ai ici, voyez, mon cube qui passe très Alors, moi, ça m'intéresse pas d'avoir euh, le toit, je veux pas le voir. Donc, ce que je vais faire, voyez, je vais descendre un peu de manière à ce qu'on voit encore le toit, et je vais creuser l'intérieur. Donc, maintenant, là, je fais la même chose, je sélectionne mon cube ici qui représente ma pièce et je clique ici pour grouper. Et là, si on va en vue du dessus on peut voir que j'ai bien à l'intérieur maintenant de l'espace vide qui va me permettre ici de faire un genre de pièce. Donc vous pouvez voir que c'est assez simple à utiliser hein, euh, pour faire des choses. Euh, alors là, maintenant, ce qu'il me faudrait dans l'idéal, c'est d'avoir un petit toit. Bon, ça tombe bien, on peut voir qu'on a pas mal de formes. Donc je vais faire ici un toit. Je vais prendre mon toit. Je vais le déplacer un petit peu ici à hauteur. Je vais passer de nouveau en mode ISO. Je vais me mettre en face avant. Voilà. Hop, perspective avant, on va y arriver. Et je vais déplacer ici, vous pouvez voir le coin du toit, pour replacer ensuite celui-ci, voilà. Euh, on va le descendre peut-être un petit peu, voilà. On va passer maintenant en vue sur le côté, on va se remettre ici en perspective, droite, voilà. Alors, perspective, et là on peut voir que bah, je ne suis pas bon, donc je vais régler tout simplement mon toit, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne On peut voir que maintenant, j'ai quelque chose qui ressemble à un toit. Alors, par là, je ne suis pas très bon, vous pouvez voir. Donc, on va agrandir un petit peu. Voilà. On pourrait tout, tout aussi bien le faire dépasser un petit peu, vous voyez. Euh, ça ne poserait pas de problème. Et d'ailleurs, je pourrais même le faire un peu devant aussi, si je le désire. Vous voyez, pour faire un style hangar avec un petit Porsche devant, voilà, c'est pas très gênant, c'est faisable. Alors imaginons que la, la pente maintenant me plaît pas, bah, je peux la monter, il n'y a pas de souci, je peux la monter, la rapetisser, voilà. Donc voilà ce que ça donne. On peut voir qu'en quelques clics, j'ai réussi à faire ce petit hangar. Alors maintenant, je voudrais quand même avoir une porte, sinon ce serait assez embêtant. Bah, même principe, on va prendre ici notre boîte, on va venir la positionner. Alors l'idéal c'est de le faire au centre, mais là je vais essayer de faire quelque chose euh, assez rapidement. Euh, donc euh, voilà, on va dire que là, la porte sera pas mal, je vais la mettre un peu près au centre, alors on pourrait le faire avec la règle et tout ça, mais là, je vais pas trop m'embêter, je me sers du... de la crête du toit ici, voilà, bon, je suis à peu près bon, peu importe. Donc, maintenant, l'idée, c'est de creuser, encore une fois, à travers, regardez, je vais donc... Euh bouger mon cube, alors je pense en plus l'avoir un petit peu dépassé, voilà, et on va bien vérifier qu'on passe à travers, vous voyez, parce que sinon je ne vais pas avoir une ouverture assez euh, conséquente, et effectivement je pense avoir déplacé un petit peu, bon peu importe, on va le laisser, là. donc je sélectionne ça, je sélectionne ma pièce de nouveau, et je groupe comme je l'ai déjà fait, voilà, et là on peut voir que j'ai bien ici, alors non, je n'ai pas été assez loin, C'était RLZ, on revient, on peut voir que oui, je ne l'avais pas traversé, donc maintenant on va reculer un petit peu ça, voilà, là c'est bon, je, avec la touche Maj je groupe. Et voilà, j'ai bien ici mon hangar qui est euh, prêt. Donc vous pouvez voir que c'est assez simple d'utilisation. D'ailleurs, si vous deviez faire une autre forme, euh, imaginons que je voudrais, euh, je sais pas, hein, couper une forme. Par exemple, un, ici j'ai par exemple un tube. Vous voyez, j'ai ce tube, je voudrais en faire un demi-tube par exemple. Bah, je vais prendre de nouveau mon outil ici, mon, ma boîte. Je vais la positionner de manière à ce qu'elle prend un demi-tube à un peu près, voilà, donc je vais la mettre ici par exemple, je groupe les deux, avec la touche toujours MAJ de mon clavier, et je groupe, et on peut voir que maintenant j'ai bien un demi-cylindre, je pourrais le mettre n'importe où, mais peu importe. Donc on peut faire pas mal de choses. Alors, à noter euh, qu'ici j'ai fait ça très rapidement, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, pour ce qui est ici de Tinkercad, vous pouvez voir que c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas grand chose d'autre à savoir. Vous pouvez voir que vous avez la possibilité de grouper, vous avez aussi la possibilité de dégrouper. Parce qu'imaginons ici que je groupe, groupe par exemple ce cube avec ça. Voilà on peut voir que maintenant euh, en fait j'ai une seule et unique forme c'est à dire que maintenant si je déplace vous voyez qu'elle est bien avec donc je fais un Ctrl Z pour la remettre en place mais je peux encore en sélectionnant ici l'objet vous voyez que je peux euh, dissocier de nouveau et récupérer ici uniquement normalement le cube en sélectionnant les deux pardon alors hop voilà je l'ai bien non c'est parfait il y a grand dissociant. Donc tout va bien. Bon, vous pouvez voir que c'est un logiciel très simple. Effectivement, vous n'allez pas euh, modéliser des choses bien complexes, mais euh, pour faire un prototype ou un petit jeu euh, qui a des formes assez simplistes et très peu euh, assez légères, ça peut être assez sympa. Alors, à noter qu'ici, vous pouvez voir qu'il s'appelle « Super Labi. Donc vous pouvez cliquer et ici, je peux euh, écrire par exemple « Maison ». Allez, peu importe, je valide. Donc maintenant, euh, ce projet s'appelle Maison. Maintenant, je voudrais l'exporter. C'est relativement simple. Je vais faire ici Export. Et là, vous pouvez voir que vous avez euh, pour l'impression 3D, en fait, pour la découpe laser, ce qui est tout à fait logique parce que bah, ce n'est pas fait pour Unity. Mais ce n'est pas grave, Unity est compatible avec le format OBJ qui est celui de aussi euh, compatible, et enfin, faire celui de Blender. Donc, aucun souci. Vous pouvez euh, ici cliquer sur OBJ et vous pouvez tout simplement ici euh, bah, nommer votre fichier et le récupérer quelque part. Donc moi, je, je l'ai nommé Maison ici, donc je vais le nommer maison. J'avais déjà fait un, un essai, donc je vais enregistrer. Voilà, bon, peu importe, je l'enregistre et j'ai ici le zip maison. Donc maintenant il vous reste à dézipper ce fichier et je vous retrouve tout de suite dans Unity. Nous voilà dans Unity et vous avez donc dézippé le fichier que vous avez récupéré euh, en export de Tinkercad. Donc vous pouvez voir deux fichiers. Alors si vous prenez que le modèle Tinker, ici vous aurez que l'OBJ, donc vous n'aurez pas les couleurs. Bon, ceci dit, ce n'est pas très important, mais là je vais prendre les deux. Donc je vais le positionner ici. Et on va pouvoir maintenant observer que si je prends l'objet Tinker. Je vais pouvoir le positionner sur ma scène. On peut voir que euh, le, la taille est beaucoup trop importante. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner l'objet Tinker. Et euh, au niveau du, de l'inspecteur et de son modèle, je vais modifier le Scale Factor pour le passer par exemple à 0,2. Pour avoir quelque chose d'un peu plus, vous voyez, euh, à la bonne taille. Donc ce que je vais faire maintenant, évidemment, je vais venir avec mon outil de déplacement, sélectionner l'objet Tinker. Ici, on peut voir que c'est un préfab et je vais venir le positionner à peu près au sol. Donc, ce que je vais pouvoir faire aussi, si je veux, c'est faire un Reset. Donc, on peut voir que là, en fait, le centre de l'objet est ici. Donc, je vais le positionner comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est une rotation sur X pour le positionner correctement. Donc là, on peut voir que ça va être moins 90 degrés. Et je vais maintenant le positionner au sol. Voilà. Donc, on peut voir à peu près au sol. Ce n'est pas très gênant. Et voici, j'ai bien maintenant mon objet. Donc, si je lance ma scène avec mon FPS contrôleur, on peut observer que je peux... Aller dans la pièce je peux regarder ce qui se passe voilà pas de souci et je peux en ressortir mais le souci qui se pose c'est que je peux passer à travers les murs et c'est tout à fait logique regardez ce qui se passe c'est que sur cet objet tinker ici qui est impréfable j'ai ici deux groupes on peut voir un groupe qui va être en fait euh, l'objet euh, le toit alors en fait, sur Tinkercad, ce qui se passe, c'est que vous avez euh, tout simplement chaque objet de couleur différente, en fait, représente une forme, et donc ça vous fait un groupe à chaque fois. Donc j'ai bien ici deux groupes, un groupe pour le toit et un groupe pour, on va dire, le bâtiment, comme vous pouvez le voir. Donc, euh, ce que je vais faire, je vais tout simplement ici, au niveau ici de l'objet groupe, ici qui est le toit, si je veux avoir un collider là-dessus, je vais faire un add, et je vais aller chercher un mesh collider. Et on peut voir que ici, j'ai un mesh déjà qui est mis. Donc pas de souci. Et je vais faire exactement la même chose ici pour le deuxième groupe. Et j'ai bien ici un mesh collider. Donc si maintenant je lance ma scène et que je rentre dans le mur, on peut voir que je ne passe plus à travers. Voilà, j'ai bien un collider. Donc maintenant, mon objet fonctionne. Je peux passer dedans. Je ne peux plus passer à travers les murs. Et voilà, donc tout va bien. Vous pouvez voir que c'est assez simple. Euh, évidemment, c'est un objet très basique ici. J'ai pas poussé les choses, mais on peut voir que c'est assez intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez ensuite lui mettre vos propres textures ou tout simplement lui créer un matériel de couleur. Par exemple, ici, je pourrais choisir euh, plutôt un hangar de type marron. Donc, je vais créer un matériel de couleur ici qui va être plutôt euh, dans les euh, marrons. Donc, on va modifier la teinte, voilà, pour arriver dans des marrons, alors c'est pas forcément évident, voilà, ici on va dire que ça c'est un marron qui me plaît, je vais le positionner ici, et on peut voir que j'ai plutôt un marron, alors même si c'est pas très marron, mais en tout cas on va pouvoir jouer avec tout ça, on va pouvoir jouer avec le, le matériel, et ça va nous donner euh, quelque chose d'assez sympa. Au niveau du toit, si je veux pas qu'il soit vert, bah, je peux créer un matériel qui va être plutôt par exemple rouge, noir, enfin peu importe, alors ici je vais prendre un matériel, je vais mettre ici noir, pour avoir quelque chose de simple à gérer, voilà, et j'ai bien ici une couleur noire, voilà, donc je pourrais aussi jouer avec le métallique, euh, y mettre une texture de tuile, euh, du bois, enfin, peu importe, hein, euh, tout ça fonctionnerait, mais vous pouvez voir que c'est très simple de créer un bâtiment avec Tinkercad, et encore, je, je fais ici un bâtiment euh, très simple, hein, comme vous pouvez le voir, mais on pourrait, euh, je l'ai fait en quelques secondes, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus complexe, comme vous pouvez l'observer. Donc, bien évidemment, euh, là, je ne peux pas sauter, mais on peut voir que les colliders, même au niveau du toit, ça fonctionne. Vous voyez, je ne peux pas monter sur le toit, j'ai bien un collider. Et si je fais le tour du bâtiment, j'ai bien mon bâtiment. Alors, évidemment, hein, vous voyez là, que c'est n'est pas euh, d'une une beauté fantastique, mais l'idée ici est de vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc, voilà, vous avez créé un simple bâtiment ici avec Tinkercad en quelques minutes, et vous pouvez voir que vous pouvez aller bien plus loin. Pour faire des objets ici assez statiques, je dirais, dans vos jeux, ça peut être quelque chose d'assez sympathique on peut voir que c'est très simple la modélisation électrique TinkerCAD ne demande aucune compétence. En quelques minutes, vous allez prendre ce logiciel en main, ce logiciel gratuit qui est en ligne. Donc je tenais à le souligner pour ceux qui me posent souvent la question quel logiciel utiliser pour débuter et autres pour la modélisation. Il faut savoir que la modélisation, euh, bah, c'est encore quelque chose euh, autre qu'Unity, c'est un métier aussi, mais c'est vrai qu'on est souvent bloqué pour créer des pièces un peu spécifiques euh, pour notre jeu. Euh, et bah, là, vous pouvez voir qu'au niveau décor, ça peut vous rendre pas mal de services, encore une fois, même si ici si j'ai fait quelque chose, de très basique donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu euh, si ça vous a plu euh, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et euh, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye